Aujourd'hui, je vous propose de faire du praliné maison, donc je vous laisse avec la recette et les ingrédients. Pour avoir un bon praliné, il faut commencer à torréfier les noisettes et les amandes. Une fois les amandes et les noisettes torréfiées, mettez les amandes de côté. Et on va pouvoir émonder les noisettes. Il ne faut pas garder la peau des noisettes parce que ça va donner un côté au praliné parce que la peau des noisettes crame très vite alors ensuite la prochaine étape c'est qu'on va réaliser le sucre cuit donc on va rajouter dans une casserole le sucre et l'eau et à l'aide d'un thermomètre cuire l'ensemble jusqu'à 121 degrés Lorsque le sucre cuit est prêt, hors du feu, rajoutez les amandes et les noisettes. Et à l'aide d'une spatule, vous allez mélanger jusqu'à ce qu'il y ait le sablage. Voilà à quoi ressemble le sablage, c'est tout simplement le sucre qui a cristallisé autour des fruits secs. Ensuite, vous allez remettre votre casserole sur feu doux et laisser le caramel se former. Plus vous allez faire un caramel foncé, plus le praliné va être amer. Donc évitez de faire trop cuire votre caramel, n'hésitez pas à mélanger et à vérifier la couleur. Là, vous voyez que le caramel est prêt. Débarrassez le tout sur une plaque. Faites attention de ne pas vous brûler et surtout, laissez bien refroidir. Alors Maintenant, on va mixer le tout pour donner le praliné. Donc, cassez des petits morceaux de caramel, mettez-les dans le mixeur et surtout, assurez-vous que votre mixeur soit assez puissant et robuste pour pouvoir faire le praliné. Donc ensuite, on va mixer le tout. Et soyez patient parce que cette étape est très très longue. Donc n'hésitez pas à éteindre votre mixeur, le laisser se reposer et continuer. Le praliné est enfin prêt, c'est normal qu'il reste des grains, ça ne peut pas être complètement lisse. Ensuite, vous allez pouvoir le mettre dans un pot et il va se conserver plusieurs semaines. Et voilà, notre recette de praliné maison est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je vous propose des recettes à base de praliné maison. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, portez-vous bien, salut Et je vous propose de faire du praliné maison, donc je vous laisse avec la recette et les ingrédients.